Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour ce, ce premier petit débat autour de la série The Last of Us sur HBO, enfin sur Amazon Prime pour nous en France. Elle nous aura fait suer jusqu'au bout, hein, mais c'est bon, on l'a euh, depuis maintenant deux semaines. Alors si vous me suivez un peu sur mes réseaux et je vous l'avais annoncé sur Naughty Dog Mike, j'étais à New York pour le tournage d'un documentaire euh, bah jusqu'au 20, jusqu'à ce week-end en fait, où j'ai ramené un petit Covid. Vous m'entendez à ma voix de canard, je suis désolé, mais du coup on n'a pas pu faire le fameux récap la semaine dernière avec nos amis de chez PlayStation Inside mais on se rattrape cette semaine et donc à partir de cette semaine vous aurez à chaque fois tous les lundis matins un peu près une heure après la sortie d'un épisode, notre critique, enfin ma critique avec et sans spoil. Et 24 à 48 heures plus tard, on vous proposera ce petit débat euh, avec plusieurs personnes. Regardez, ils sont déjà ici, je vais les, je vais les, les recevoir, ils sont tout beaux, ils m'attendent, c'est génial. Donc comme on l'a dit, euh, on est avec les copains de chez PlayStation Inside, euh, un site enfin, site PlayStation en France qui est spécialisé sur l'actualité PlayStation. Euh, et donc du coup, pour les représenter cette semaine, c'est Brian. Comment ça va Brian ça va très bien, je suis content d'être avec, euh, avec tout le monde pour ce débat autour euh, de la série événement de ce début d'année. Et eh bien écoute, plaisir euh, grandement partagé, donc on va vraiment discuter un petit peu euh, de, de tout, nous, vraiment comme là, attention hein, c'est avec spoiler, hein, si, euh, c'est pour ça qu'on sort aussi 24 à 48 heures plus tard pour vous laisser le temps un petit peu euh, de découvrir la série, mais là on va dire que ça va vraiment être euh, notre avis, euh, notre ressenti euh, sur chaque épisode, donc là pour cette première émission on va faire un petit peu l'épisode 1 comme on n'a pas pu faire la semaine dernière et se centrer sur l'épisode 2 et à partir de la semaine prochaine ce sera à chaque fois une émission par épisode, mais voilà, on ne va on va pas se, se retenir. Si vous voulez un avis avec et sans spoil, c'est la critique que vous retrouvez sur la chaîne. Là, c'est vraiment open bar euh, donc, je voulais également qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas la série The Last of Us. Parce que forcément, euh, que ce soit chez PlayStation Inside ou Naughty Dog Mag, on connaît les jeux vidéo, on connaît Naughty Dog, on est fan de The Last of Us. Mais je me suis dit que c'était hyper intéressant d'avoir de la vie de personnes qui ne connaissaient ni les, les jeux The Last of Us, ni l'univers, ni l'ambiance. Et c'est pour ça que je suis très content de recevoir Linou. Comment ça va bah, ça va, merci, contente, euh, contente d'être là. Bah écoute, plaisir partagé, donc toi tu es également rédactrice chez Pellicult, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, et donc du coup, bah moi je t'ai tombé sur ton thread qui était euh, exceptionnel, je trouvais que je l'ai partagé euh, et je le mettrai en description de la vidéo, parce que je trouvais que ton, ton analyse de l'épisode 2 était vraiment cool avec des détails euh, qui étaient pour moi très poussés et qui... Pour ma part, pour des non-joueurs, euh, était très compliqué à apercevoir. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé de, de venir. Euh, dès la semaine prochaine, il se pourrait qu'il y ait même une deuxième personne qui ne connaisse pas l'univers. Comme ça, il y aura trois joueurs et trois non-joueurs. Ce sera. Enfin. La personne qui devrait venir devrait est aussi, et, et aussi joueuse, mais qui n'a jamais fait The Last of Us. Euh, donc voilà, donc ça va être intéressant d'avoir un petit peu le point de vue, voire peut-être qu'autant bien on va pas tous aimer les mêmes choses en tant que joueur et non joueur. donc ça va être sympa. Et forcément, euh, en troisième personne, celle que je ne présente plus, la mascotte de Naughty Dog Mag, forcément, la chouchou, Emma. Comment ça va, Emma mais Bonjour à tous, ça va, ça va super, et je suis comme d'habitude hyper contente de, de participer à l'émission pour parler de la série, ça va être, ça va être top. Ok, bah c'est nickel, ça me fait vraiment trop plaisir, donc on vise un petit format d'une demi-heure, donc là pour cette première émission ça, ça risque de durer un peu plus longtemps puisqu'on va aussi parler un petit peu de l'épisode 1. Alors comme je vous le dis à nouveau, hein, je précise pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas entendu, attention on va spoiler l'épisode, mais on ne spoilera pas les jeux parce que forcément Linou n'a pas euh, euh, joué au jeu. Donc en fait ce qui est cool avec euh, pour Linou, c'est qu'elle ne sait absolument pas ce qui va se passer euh, dans la suite, donc c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas en live. Pour éviter que des gens puissent spoiler dans les commentaires. Et attention, pareil, euh, ne spoiler pas dans les commentaires euh, la suite de l'aventure. Restez vraiment... Euh, voilà, pensez à ceux qui n'ont pas découvert euh, et qui vont avoir la chance de, de découvrir l'histoire de The Last of Us. Euh, comme ça, ben bah, voilà, on, on est tous unis autour de cette passion et tout, c'est cool. Et il faut qu'on soit content de voir que bah, des personnes qui sont non joueurs puissent découvrir The Last of Us. Euh, c'est peut-être le cas de vos parents ou de, de personnes qui, eux, ne jouaient pas et qui vont pouvoir le faire. Donc pensez à ces personnes-là et c'est cool de ne pas spoiler pour qu'ils puisse être autant surpris que ce que nous, on l'a été. Euh, bah écoutez, on va commencer tout doucement avec l'épisode 1. On va essayer de faire ça en 10-15 minutes, juste pour l'épisode voir un petit peu ce que l'on en a pensé. Euh, allez, on va commencer par toi, Emma, parce que tu l'attendais énormément. L'épisode 1, globalement, comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as apprécié Qu'est-ce que tu as moins apprécié Alors, moi, évidemment, bah, j'ai apprécié toutes les scènes qui sont fidèles au jeu. On retrouvait bien la, la relation euh, Joël et Sarah. Mmh. D'ailleurs, Nico Parker, en tant que Sarah, il y a beaucoup de gens qui la critiquent sur son, son physique. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, toutes les personnes qui disent que les acteurs, les actrices ne ressemblent pas forcément aux au personnages du jeu. Pour moi, je trouve qu'il faut aller au-delà de l'apparence. Enfin, je veux dire, le, je pense que c'est le plus important, c'est la personnalité des, des personnages qu'il faut essayer de retranscrire à l'écran. Et Nico Parker, elle a complètement assuré son job. J'ai vraiment adoré sa performance. Mmh. Et euh, tous les petits easter eggs, tous les, les, les petits dialogues qui peuvent être repérables dans le, dans le jeu, qui sont retranscrits à l'écran, ça m'a fait quelque chose, parce que voilà le premier épisode, j'ai revu plein de trucs et tout. Donc voilà, c'est ouais, vraiment une grande surprise. Ok, très bien. Même ressenti pour vous euh, Linou et, et Brian, on va commencer par toi. Linou qui ne connaissait pas du coup euh, l'univers, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert ce premier épisode euh, alors déjà, il faut savoir que j'étais pas du tout euh, à la base motivée euh, de regarder parce qu'en fait, je suis partie d'un a priori. Je me suis dit, euh, en fait, j'ai vu beaucoup de gens euh, fans du jeu vidéo en parler mmh. et je me suis dit, bon bah, moi ça va pas me parler vu que je connais pas du tout l'univers. Et donc on m'a dit, euh, si si, justement, c'est trop bien, vas-y lance-toi. Donc j'y suis allée sans sans trop de motivation. Et euh, ce qui est ce qui est marrant, c'est que j'ai été prise euh, directement. parce que je trouve que la scène d'introduction est assez euh, c'est assez incroyable dans le sens où on te met, met direct dans l'ambiance, tu sais qu'il va se passer quelque chose euh, euh, ben, d'assez fou parce que tu as, as ces spécialistes qui parlent euh, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, d'un virus, d'un champignon, enfin, ils font bien la différence justement entre virus et champignon et tu te dis ok. Euh, J'ai bien aimé aussi le fait que euh, ça parle plus ou moins de... De ça parle de mutation et donc c'est lié au réchauffement climatique. Tu te dis, ok, d'accord, il y a quelque chose par rapport à ça. La mutation du, du, du champignon, euh, quelque chose qui, euh, qui fait de... Je crois qu'ils disent un truc du style, le champignon qui fait de toi une enfin une, une, une, une marionnette. Donc ouais. tu te dis, ok, qu qu'est-ce qu qu que ça va être Donc euh, déjà, tu as, as l'imagination qui euh, travaille plein balle parce que euh, tu essaies un petit peu de, de voir où est-ce que ça va t'amener. Donc en fait, c'est direct... Euh, direct dans, dans l'ambiance et euh, ensuite euh, j'ai été tout de suite euh, bah, direct euh, dedans euh, sans, sans m'ennuyer parce qu'il y a une espèce de tension euh, après, donc euh, dans les années euh, 2000, hein, si je dis pas de mmh. bêtises, ouais. tu as une espèce de tension directe, ça va, ça va très vite et tu arrives à connecter des choses euh, entre elles et euh, tu es obligé d'être euh, concentré et euh, bah, tu as envie de savoir ce qui va, ce qui va se passer quoi. Donc euh, vraiment, euh, j'ai été, été prise directement dans, dans, dans l'histoire. On, on rappelle que toi, donc tu, tu n'as pas joué au jeu et le seul truc que tu connaissais de Last of Us, c'est que c'était un truc de zombies, c'est tout quoi, sans plus. Bah, même pas en fait. Pas. Je savais rien de rien de rien de rien. Okay. Euh, J'avais juste vu passer quelques images, mais je, je savais pas que c'était euh, un truc. Je, pour te dire, je savais même pas que c'était un truc euh, post-apocalyptique, tu vois. D'accord, ok. Donc, euh, okay, vraiment. Okay. Euh... ok, donc, découverte totale, et donc, tu as été pris dedans, ok. Euh, et toi, du coup, total. Brian Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un, un excellent euh, premier épisode. On voit que c'est une production HBO, qui a eu les moyens, qui a. Euh, en termes de plastique, c'est vraiment excellent. Ça fourmille de bonnes idées. Euh, le début de l'épisode, euh, ce fameux talk show dans les années 60, j'ai trouvé ça euh, assez pertinent et cocasse au vu des euh, deux trois dernières années qu'on vient de ouais. passer avec le Covid. Euh, je trouvais il y avait un petit effet de miroir plutôt, plutôt cool. Pareil pour l'introduction qui prend son temps et je trouve que c'est une excellente idée parce que euh, là où le jeu arrivait à être impactant, parce qu'il y avait le côté interactif qui fait que bah, on contrôle Sarah, donc ça, ça mettait une petite claque euh, de, la voir, euh, de la voir mourir alors qu'on euh, qu la contrôle. Là, ça prend bien le temps, on passe une trentaine, peut-être même quarante minutes je crois avec elle. Mm -hmm. On la suit dans le quotidien, euh, on sent les choses monter petit à petit à la radio, euh, on entend des choses, qui se passe quelque chose à Jakarta, il y a petit effet de mise en scène plutôt cool avec euh, la grand-mère en arrière-plan euh, qui, qui, était, qui était vraiment bien pensé. Là, il y a... Et puis, il y a la fin de l'intro avec sa mort. Donc ça permet, euh, je pense, de donner le même effet aux spectateurs qui avaient jamais fait le jeu que, le, que ce qu'a eu le joueur il euh, y, y a 10 ans maintenant. Mm -hmm. euh, autrement, bah, tout le reste est parfait, que ce soit la, recon la reconstitution de la zone de quarantaine, etc. Moi, j'aurais juste... Un tout petit bémol, euh, c'est que je trouve que des fois, euh, contrairement au jeu, la série manque peut-être un tout petit peu de subtilité dans sa mise en scène. Mmh. Genre l'avion qui se crache en plein milieu de la bourgade, je trouve ça peut-être un petit peu too much. Mmh. Et, euh, et les, le petit flashback qu'il y a vraiment à la toute fin de l'épisode, euh, pour nous montrer que euh, le fait de voir le, le soldat qui met en jouet lisse, ça rappelle de mauvais souvenirs à Joël. C'est enfin, on... dans le même épisode, on a vu ce qui s'est passé une heure avant Je suis pas persuadé que le flashback soit nécessaire Juste le fait de montrer Joël s'interposer puis démonter le garde C'était largement suffisant pour, pour rappeler le traumatisme Mais à part ça, ça reste un, un excellent pilote Ok, et donc du coup toi Linou, qui... tu l'as vu venir la mort de Sarah euh, Qu'est-ce que ça t'a provoqué J'étais dégoûtée <rire> euh, en fait, euh, je n'ai pas du tout vu venir la mort de Sarah. En fait, euh, je me suis dit OK, on va suivre euh, ses deux frères et, euh, et Sarah, du coup, son, son, son oncle et son père et Sarah euh, tout au long de, de, de cette pandémie. Donc euh, je ne pensais pas qu'ils allaient euh, tuer sa fille directe. Euh, donc moi, je me suis euh, attachée euh, à elle. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est possible que je me suis jamais fait spoiler ça, ouais. mais euh, mais voilà. Et euh, en fait, c'est quand euh, j'ai plus ou moins compris, quand euh, j'ai vu qu'elle était blessée, euh, j'ai fait une petite connexion, je me suis dit, et qu'il y a le, le, le, le mec, euh, enfin le militaire, euh, qui pointe son arme, son arme sur eux. Je me suis dit non, c'est pas possible, on, on va pas nous tuer direct, euh, ça, ça gamine, c'est pas possible, et, euh, et si. Euh, et quand ils se mettent à rouler euh, par terre, là, dans l'herbe, euh, j'ai prié très fort pour que ce soit pas ce que, ce que je pense. Et puis tu, tu le sais, tu, tu le vois arriver parce que du coup la caméra se, euh, se pose juste sur, sur Joël et tu sais, tu te tu, tu, tu dis mais non. Et en fait c'est tellement, euh, la relation père-fille est tellement attachante dans la première partie de l'épisode où ils se balancent des vannes entre eux, euh, ils, sont, ils ont l'air euh, hyper proches. Tu sais, tu t'attends tu vraiment à une grosse réaction du coup de, du père. Et euh, c'est déchirant. Enfin, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une montée de larmes aussi rapidement après seulement euh, 45 minutes, euh, non, je, non 20, 20, 30 minutes euh, d'épisode. Euh, et si, ça m'a bien eu et, euh, et donc euh, bah, j'étais dégoûtée. Je me... En fait, j'ai même pensé qu'ils allaient réussir à la sauver euh, parce que persuadé persuadée que ce n'était pas possible de la faire euh, mourir direct. Et en fait, euh, pas du tout. c'est bah, euh, bon. si, si. ce qu'on a tous ressenti en 2013 dans le jeu. Où, pareil, <rire> Euh, nous, c'était en seulement un quart d'heure, mais c'était tellement violent. Moi, la, la, la scène de la mort de Sarah, alors pareil, hein, tu n'as pas fait le jeu, mais elle est à l'identique dans le jeu, vraiment, même dans les plans de scène, etc. Ils ont vraiment fait, reproduire ça à identique. l'identique. Il y a juste la musique, la musique qui n'est pas exactement la même. Ils ont un petit peu changé le, le thème qui s'appelle « A no escape » et qui est plus impactant pour moi dans, dans le jeu. Mais c'est vrai que sinon, voilà, très bon premier pilote aussi, je trouve. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez, justement euh, bah des, petites, euh, des petits changements alors par exemple donc dans, dans le jeu pour expliquer à Linou euh, Robert a volé des armes à, à Joël et à Tess donc en fait euh, ils sont à sa recherche euh, et donc euh, tout ce petit cheminement n'est pas le même est-ce que ces changements toi Emma t'ont un petit peu perturbé ou pas pas plus que ça parce qu'en soi euh, on, on... la finale a été on la on... même voilà c'est ça on suit le, le parcours de Joël et Tess et euh, même je trouve que c'est mieux exploité dans la série parce que j'ai vraiment l'impression de, de voir les mêmes scènes mais plus exploité. Pareil pour euh, le, le personnage de Tess par exemple. Je trouve qu'il est beaucoup plus exploité dans la série. Je sais pas pourquoi mais... Euh... Ah, parce qu'on découvre plus la de plus. choses, euh, par exemple quand elle, est avec, euh, quand elle est avec les hommes de Robert, euh, quand Joël bah, travaille, etc. Au final, tu, tu découvres plus de choses que dans le jeu qui, euh, qui est assez expéditif au début, quand même, Le jeu, c'est à dire que ouais. on, on, on les voit pas travailler, on les voit pas vivre au quotidien dans la zone de quarantaine. Et donc là, finalement, même si ça dure que 10-15 minutes, c'est quand même 10-15 minutes en plus. Tu as le même ressenti, Brian, Brian Ouais ouais moi je trouve que c'était le fait que le le passage jusqu'à Robert soit différent, c'est pas du tout un problème. Le problème ça aurait été qu'il soit pareil parce que c'est jamais qu'un gros tutoriel dans le jeu au final. Euh, et d'un point de vue euh, télévisuel, ça aurait pas eu de sens de nous montrer euh, tout ce parcours, de voir Joël et Tess déglinguer une dizaine d'hommes de, de Robert. Il n'y en avait pas besoin. Euh, ils mettent ce qu'il faut pour nous montrer le quotidien dans la zone de quarantaine je trouve qu'ils arrivent à garder euh, la dynamique qu'on voit dans le jeu entre Tess et Joël c'est à dire qu'on voit que c'est Tess qui a l'air d'être euh, on va dire le, le leader ou en tout cas le cerveau du... Euh du duo de, de gangsters et Joël qui est euh, la grosse brute, euh, limite le Baba Yaga de la jaune de quarantaine où, euh, où Robert il réfléchit limite à tuer Tess juste parce qu'il a peur que Joël vienne euh, le poursuivre euh, pour les bleus qu'il lui a fait, donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ok, et euh, du coup, bah une des choses que l'on découvre vraiment, alors c'était un petit peu explicite dans le jeu, euh, moi je l'avais j'avais toujours été persuadé, mais ça ne nous avait pas été vraiment dit dans le jeu. Là, on le comprend. Le fait que Tess et Joël soient finalement ensemble, euh, comment vous avez... Donc, du coup, pour expliquer à Linou, euh, dans le jeu, on ne voit vraiment pas la relation entre... En fait, on ne sait pas si la relation entre Tess et Joël est purement professionnelle ou s'il y a un petit peu plus. Là, en fait, dans, dans la série, il bah, y a la scène où finalement, quand Tess rentre et qu'elle va s'allonger avec Joël... Et que bon, elle se met derrière lui et qu'elle le prend dans ses bras. Bon, on comprend que c'est pas qu'une relation professionnelle, euh, même <rire> si ça reste extrêmement pudique, puisqu'on les voit jamais s'embrasser ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que du coup, Emma, Brian, ça vous a dérangé ça ou pas Moi, pas du tout. Sourire, parce... De quoi Ouais, mais. Ouais. Ça m'a fait surprise en fait. parce qu'on on, s'y attendait en fait dans le jeu. C'est pas du tout euh, explicité, mais, euh, mais on comprend facilement quand il la soigne par exemple. On comprend. Mmh. pas dans le jeu et euh, et euh, mais même Anator bah, elle a dit dans, un inter dans une interview que euh, bah, Tess elle était amoureuse de de Joël elle, elle utilise les mêmes termes elle était amoureuse de, de Joël et Joël il n'exprimait pas vraiment ses, ses sentiments quoi. et okay. comme dans le jeu en fait on ressent la, la même chose et est-ce ouais. que est-ce que c'est pas une façon euh, et du coup la Linou, tu vas pouvoir mieux répondre de pouvoir encore plus nous faire nous attacher à Tess bah, totalement, je pense que. Euh, en fait, c'est un petit peu bizarre parce que tu le vois directement que. Enfin, c'est la façon dont elle le regarde et qu'elle a l'air de le rassurer, etc. Euh, elle est plus expressive. Euh, c'est vrai que la scène où, où, elle, où il la soigne, il est tout de suite énervé, mais euh, ça se voit, qui c'est qui t'a fait ça Enfin, il est un petit peu en mode protecteur. Donc là, c'est euh, totalement, totalement évident. Mais du coup, je pense que c'est assez intelligent parce que dès qu'il y a une petite histoire. Euh, euh, émotionnel entre deux personnes, une histoire d'amour, évidemment, tu vas encore plus t'attacher. Euh, donc, du coup, moi, j'ai trouvé, trouvé ça cool et euh, bah, évidemment que je me suis attaché à Tess, malheureusement. <rire> <rire> ok, bon, on a fait un petit tour sur, sur le premier épisode pour terminer. Euh, est-ce qu'il y a des défauts ou des choses qui vous ont dérangé dans ce premier épisode On va commencer avec toi, Brian. Est-ce que, ben bah, voilà, tu as dit très bon premier pilote, mais est-ce qu'il y a quand même, mine de rien, des choses qui t'ont un petit peu dérangé Ouais, bah comme je l'ai dit, il y a le... Le, le manque de subtilité, enfin, les, les mm -hmm. deux, trois petits moments où il y a un manque de subtilité dans la réalisation. Parce okay. que le, le premier The Last of Us, du début à la fin, je trouve que dans sa narration, il est d'une quasi-perfection. Il euh, n'y a rien à dire, c'est maîtrisé, que ce soit dans la manière dont les personnages discutent, dans la manière de les filmer. Et là, y a un, oui, il y a un petit côté too much, comme j'ai dit, l'avion qui se crache. Euh, c'était pas nécessaire, c ça, ça faisait vraiment, euh, regarder, on est une série américaine, on a du budget, <rire> on peut faire ça. Et euh, oui, le flashback, euh, disons que moi j'attache beaucoup d'importance à la mise en scène, quand mm -hmm. je regarde un film ou une série, et là il n'y a vraiment pas besoin, ça fait un peu, euh, fait un peu mise en scène euh, du genre, euh, bon, je, je fais pas trop confiance à mon spectateur, donc au cas où je, je lui mets ouais. le petit flashback à ce moment-là pour qu'il... Passe le rapprochement, le cas où ils soit un petit peu con con, euh, qu'on lui explique. <rire> <rire> voilà, je, je, je voulais pas le dire. Voilà, mais, euh, mais voilà. Alors que c'est sur le même épisode, si encore on avait ce, ce flashback à un moment ultérieur, oui. pourquoi pas, admettons. Mais je pense que le spectateur est capable de se rappeler que euh, moins d'une heure avant, Noël euh, était dans une situation assez similaire et que, et que ça semble logique euh, que ça réveille de mauvais souvenirs mais c'est les seuls points négatifs que je, je verrais parce que tout le reste est, euh, est très bien euh, je ne l'ai pas soulevé mais j'aimerais euh, vraiment féliciter le choix de caméra le côté euh, caméra à l'épaule qui donne un aspect euh, euh, vraiment documentaire ou en tout cas plongé dans l'action ah, enfin, je la pense que c'est ce qu'il fallait faire hein. c'est la ouais. petite touche Craig Mazin que, ceux qui ont vu Tchernobyl euh, et moi j'aime beaucoup, hein. beaucoup ça c'est vrai que pour moi c'est vraiment une plus-value euh, ok, très bien. Toi du coup, Emma, est-ce que tu as des choses qui t'ont déplu euh, Des euh, gros défauts, pas tant que ça, honnêtement, mais on n'en a pas parlé encore, mais euh, les, euh, les tendrils là, qui sortent de la, bouche, oui. de la vieille dame, de l'infectée au début. Oui. Même sa, sa position et tout. Ça, par contre, c'est pas très fidèle au jeu. Euh, on va en rediscuter avec l'épisode ouais, 2. Mais puisque, je... voilà, il voilà, y, y, y a une scène de l'épisode 2 forcément qui, qui prête beaucoup allusion, mais ok, les tendrils et d'autres choses Et euh, ben non, je rejoins juste Brianne sur le, le flashback. Okay. Euh, généralement, The Last of Us, c'est quand même réputé pour euh, se faire connaître des émotions sans forcément expliciter les choses. Mm -hmm. Je pense notamment à la relation de Joel et, et Tess, qui comprend à l'écran euh, ce qui se passe, et euh, le fait d'avoir. Ajouter le flashback, ouais, t'as raison, c'est absolument pour dire, bon, rappelez-vous, il y avait eu ça, ouais. c'est ça qui réagit comme ça. Après, après on rappelle qu'à la base, il devait y avoir même. 10 épisodes, donc est-ce que aussi, bon, pas qu'ils se sont emmêlés dans les pinceaux, dans les montages, mais est-ce que, est que, par exemple, ce, bah, ce, ce moment euh, de, de, comment ça s'appelle, euh, où, où il s'échappe de la zone, devait être dans l'épisode 2, par exemple, donc le flashback, là, aurait été un peu plus nécessaire, on ne sait pas, euh, c'est ça aussi, hein. C'est vrai qu'il y a eu ça oui. Et oui donc euh, à la base Et je crois que c'est justement l'épisode 1 qui ne devait pas durer si longtemps Et qui l'ont fait durer pour Il euh, y a eu plusieurs Ouais, J'ai euh... lu ça euh, ouais. Les producteurs d'HBO s'étaient inquiétés Du fait mmh. qu'il y avait pratiquement pas de temps d'écran Pour jouer les, les lits en même temps Dans le premier épisode ouais. Et que du coup ça l'a foutait mal et toi, du coup, Linou, donc en tant que, que non, non joueuse de, de, de la série, euh, est-ce que tu as des, des points négatifs à faire relever sur ce, sur ce pilote Je réfléchis, mais, mais non, je vous rejoins d'ailleurs assez pour euh, la, la scène du, du flashback, parce que mmh. pour le coup, euh, moi je connaissais rien du tout, et euh, bah, en fait, la scène est tellement puissante que tu n'as ouais. pas besoin de la remettre à la fin de l'épisode, très clairement. Euh, après, c'est ouais, une petite piqûre de rappel, donc bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Euh, mais non, non, non. Parce, en fait, je trouve que c'est tellement bien rythmé. L'épisode est vraiment scindé en deux. Si, il y a peut-être la deuxième partie de l'épisode où c'est un peu plus lent et plus bavard. Euh, mais finalement, c'est nécessaire parce qu'il faut bien poser toutes les bases pour ensuite euh, aller euh, sur la suite de, de, de, de la série. Euh, du coup, euh, à part cette toute petite lenteur, euh, non, et vraiment, c'est juste très très bien. La preuve, c'est que j'avais très hâte d'être euh, euh, bah, du coup lundi prochain pour euh, oh regarder lundi. la suite. Donc, euh. Ok, ok, ok, bah nickel. Bah écoutez, on passe à l'épisode 2. Euh, maintenant pour bah, l'épisode qui a été euh, bah, là, il y a deux jours, là, lundi, donc l'épisode infecté, euh, bah, un épisode là, qui, qui poursuit hein, l'aventure de Joel et Ellie, euh, et de Tess, puisque là on sort de la zone de quarantaine euh, bah, un peu la même question que tout à l'heure, euh, votre ressenti global de l'épisode est-ce euh, que vous avez euh, autant aimé est-ce que vous avez plus apprécié, un peu moins apprécié, on va commencer avec toi Brian alors moi l'épisode 2 euh, je trouve qu'il est dans la continuité du pilote mais qu'il est en euh... Il est encore un petit niveau au-dessus. Mmh. Euh, C'est vraiment un excellent épisode. Le, cette espèce de parcours dans, la, dans le Boston euh, détruit de euh, The Last of Us est parfaitement reproduit. Que ce soit les décors, euh, j'imagine pas le travail que ça a dû demander de faire euh, tout ce qu'ils ont fait entre la reproduction de la nature qui prend le pas sur la ville, euh, les, euh, les carcasses de cordyceps un petit peu partout sur les bâtiments. C'est vraiment top. Euh, le... toute la séquence dans, la bibli... dans le musée pardon, pas dans la bibliothèque je trouve que c'est une masterclass de tension euh, que ce soit la montée dans les escaliers euh, avec la gestion du bruit euh, moi j'étais sur mon fauteuil et je me suis euh, instinctivement redressé en mode je suis je plongé il ne faut pas que je fasse de bruit euh, donc c'était vraiment top euh, plein de références comme ça à plein de films d'horreur euh, bah, du, du coup il me semble que Linou en parlait même dans son dans son fil Twitter, qu'on qu peut voir des références, mine de rien, à du Alien, à du Rec, il y, y a plein de choses. Euh, Pedro Pascal et Joël, euh, et euh, pardon, Bella Ramsey sont euh, parfaits pour le rôle. Euh, Bella Ramsey, j'avais pas du tout de doute lors de son casting parce que je trouve que dans Game of Thrones, elle avait déjà montré qu'elle était capable de, de jouer une adolescente avec, euh, enfin, en tout cas, une enfant avec euh, du tempérament et un fort caractère. Pedro Pascal, moi, j'étais plus dubitatif parce que je l'ai surtout connu dans des rôles où il est, euh, il est très raffiné, que ce soit au Béring, que ce soit dans Narcos. Euh, J'avais du mal à le voir en Joël, ce gros texan euh, un petit peu bourrin qui grogne tout le temps. Et euh, au final, il le fait parfaitement. Il arrive à retranscrire euh, la, la douceur apparente de Joël dans deux trois regards. Et, euh, et voilà, il y a juste la fin. On reviendra peut-être euh, dessus un peu plus tard, euh, ouais. où je suis, où je, je trouve qu'il y, y a un petit... Euh, on retourne dans le travers du manque de subtilité. Je crois que c'était en tout cas mieux fait dans le jeu. Euh, mais voilà, franchement, c'est un excellent épisode. Et si ça continue d'aller crescendo euh, comme ça chaque semaine, ça va, être, euh, ça va être un gros carton pour HBO. Ok, très bien. On rappelle que cet épisode, c'est celui qui est réalisé par Neil Druckmann, d'ailleurs. Euh, donc c'est quand même une première plus, pour lui donc quand même, ouais, Pour une première c'est du très très haut niveau en termes de mise en scène hein. Il y a des réalisateurs qui pour leur premier film première série font bien, bien moins bien que ça ouais, Sur ça je trouve que c'est quand même une petite masterclass euh, Donc c'est plutôt pas mal euh, Toi Linou du coup qu'est-ce que tu en as pensé de ce deuxième épisode Masterclass, ah ouais. incroyable euh, J'avais déjà adoré du coup le premier épisode Mais alors le deuxième épisode m'a... Mais scotché au canapé. Il faut savoir que je me suis mise dans des conditions. J'ai baissé les volets, euh, j'ai rapproché la, la, la télé, je me suis mise à fond. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Hein. Et, euh, et j'en ai parlé dans, dans mon fil Twitter, justement. Euh, j'ai eu un espèce de. Vu que moi, je suis plus euh, basée cinéma j'ai plein plein plein de références qui m'ont qui m'ont popé euh, à, à, à l'esprit comme ça euh, j'étais mis scotché au point où ça faisait longtemps que j'avais que je cherchais cette sensation de tu sais la, la, le stress et la peur que mmh. tu ressens dans, dans ton ventre vraiment et tu as l'impression que ça y est l'écran il a disparu et que tu es vraiment dedans euh, donc j'avais vraiment cette impression là la dernière fois que j'ai ressenti ça c'est justement quand je suis allée voir euh, sans un bruit au, au cinéma et que euh, les gens osaient même pas manger des pop-corn de, de de faire du bruit. Euh, et là, c'était pareil. Enfin, j'étais mais en tension complète. Euh, et en plus, c'est crescendo. C'est-à-dire que euh, euh, au début, bon, ils sont là, ils sont dehors, euh, ils sont en train de papoter entre eux, etc. Et même là, je me disais mais faites pas trop de bruit. Enfin, on ne sait jamais euh, s'il y a un truc qui arrive ou quoi. Et alors, euh, dans, dans le musée, mais c'est une master class. C'est juste incroyable la gestion du, du son. Euh, en fait, c'est parfois tellement silencieux, euh, et un, le moindre craquement, euh, le moindre pas, tu es, es, es aux aguets, tu dis, non, vous faites trop de bruit, vous faites trop de bruit. Euh, le moment donc, où il, recharge, euh, euh, où il recharge son, oh, son revolver, c'est incroyable. Ce moment est, est tellement fou parce que, euh, parce que du coup, j'en avais parlé justement, j'avais été plus, plus jeune, traumatisée par les bruits des aliens dans Sing de chez Yamalane, et, euh, et déjà là, ça m'a ça fait, fait penser à ça. Ce qui est fou, c'est que tu entends hors-champ euh, le bruit, tu ne sais pas où est-ce est qu'il est, et, euh, et ensuite bah, tu as vraiment ce bruit de « il recharge », silence complet, et tu l'entends. En fait, tu l'entends d'abord de loin, et ensuite tu l'entends, mais tu as l'impression que c'est à côté de toi. Ouais. Donc, euh, et c'est incroyable, vraiment à un moment, mais ouais, masterclass, vraiment ouf. Et c'est ça qui est, qui est génial, d'avoir la vie d'une personne qui nous... C'est nous, au final, en jouant, on savait très bien comment ça allait se passer, on savait très bien qu'ils allaient s'en sortir et tout, mais entre le décès de Sarah et là tu te dis putain, au final, ça fait un peu un syndrome une, une, Game of Thrones, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Donc ce genre de scène, tu te dis, mon dieu, mais qu'est-ce qui peut se passer Donc ça qui est génial mmh. euh, pour, pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, et toi du coup, euh, euh, Emma, qu'est-ce que tu en as pensé mmh. mais Je reviens vite fait, euh, on voit toujours des, des scènes hyper fidèles au jeu, à part certaines, mais je pense qu'on mmh. y reviendra un peu plus tard. Euh, la relation euh, d'Elie et Joël qui euh, on voit en fait le développement mmh. les, les prémices en fait de leur relation c'est hyper cool à, à revoir surtout la scène euh, sur le toit que j'ai quand même euh, vachement apprécié ouais. euh, l'acting euh, des acteurs euh, pareil euh, incroyable Joël euh, c'est Pedro et, euh, et voilà Élie c'est Bella enfin ouais, voilà. c'est bien bien bien fidèle comme on la dimension spéciale à Tess mmh que j'ai vraiment adoré dans ces deux premiers épisodes. Euh, les scènes qui m'ont un peu le plus marqué, on va dire que ça a été, euh, je rejoins les deux précédents avis, c'est le, le musée. L'arrivée du claqueur. Je, je pense notamment quand Joël marche sur euh, un bout de verre, ouais. le son s'arrête. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil sympa euh, au jeu, le, le fait de marcher, de marcher sur un bruit de verre, euh, ouais. sur un bout de verre qui fait du bruit. Bah, mine de rien, on retrouve, on retrouve des, des, des, des clins d'œil au gameplay. Quand au début de l'épisode, Joël va pousser l'armoire pour ouvrir, ouvrir la porte, quand il fait la courte mm. échelle à Tess, quand après Tess est blessée, bah, qu'elle se, qu se met un, du bandage à son pied, ou là, bah, ouais, quand il marche sur. C'est ça qui est cool, de voir en fait les que. Les échelles. Ouais, les échelles, tu les... vois, c est, c est, en fait, ils ont, ils ont vraiment réussi. À, à retranscrire la narration, mais également mettre des clins d'œil au gameplay. Et ça, je trouve que c'est vachement fort. C'est vrai que moi, l'arrivée du claqueur, rien que le premier bruit, si tu entends d'abord le bruit avant de voir le claqueur. Ce bruit-là, il m'a glacé. Nous... Alors, pourtant, nous, on le connaît, hein, parce que c'est le même qui a été réutilisé que dans les jeux. Euh, là, par toi, Linou, qui connaissait pas, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton premier claqueur? Bah, euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça En fait, j'ai pensé à Stranger Things, ouais. euh, direct, et sachant que dans Stranger Things, ça m'avait déjà fait euh, assez peur. Euh, j'ai trouvé ça dé dégueulasse, en fait, vraiment. <rire> c'est tellement bien fait, parce que tu t'attends pas du tout. En fait, tu te dis, ok, c'est désinfecté, donc tu t'attends un peu à voir euh, euh, désinfecté à la The Walking Dead, par mmh. exemple, tu vois. Ouais. Euh, tu t'attends pas du tout euh, à voir ça. C'était un petit peu entre, entre Alien et Stranger Things et tout un mélange de, de, de créatures comme ça et j'ai trouvé que c'était euh, ouais, dégoûtant et incroyable enfin, vraiment euh, et en plus quand tu, quand tu rajoutes le son du fond euh, Trop bien le son, le son, il est quand même assez mythique. On rappelle que c'est Barry Gober, le, le maquilleur qui a fait bah, justement Vecna dans Stranger Things et les marcheurs blancs dans Game of Thrones, qui est à l'origine euh, des, des maquillages dans, dans, dans, dans The Last of Us, qui je trouve est vraiment extrêmement bien réussi. Euh, autre point, est-ce que euh, donc spécialement pour l'Inou là, est-ce que tu l'as vu venir la blessure de Tess et donc du coup son affection Non, pas, pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. En fait, je m'attendais à un autre truc. C'est que tu sais quand elle, elle, elle fait son bandage, ouais. euh, elle, est, elle est assise contre la, contre la fenêtre qui est ouais. ouverte et je me disais fermez cette putain de fenêtre, fermez cette putain de fenêtre parce que je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne par derrière et qui l'attrape en fait. Donc j'ai eu un stress immense par rapport à ça et, euh, et quand ensuite euh, ça y est il part je me suis dit ouf c'est bon on est tranquille ils vont pouvoir partir tous les trois. Et c'est quand euh, Ellie dit uh, fuck she's infected je me suis dit non c'est pas vrai c'est pas possible donc je l'ai pas du tout vu venir. Euh, et encore une fois, bah, j'étais dégoûté dégoûtée et c'est là que je me suis dit ok, je vais arrêter de m'attacher aux gens dans cette série parce que ça ne sert à rien. <rire> ouais, non, faut pas, faut pas. <rire> ouais, faut, chaque personne, c'est ça qui est fou, c'est qui montre un peu l'univers le, le, bah, de The Last of Us à quel point que tout peut basculer très vite et, et, et c'est ça qui, qui, est, qui est assez incroyable. Euh, tu parlais, Emma, de la, de la scène sur le toit qui pour moi aussi est une scène euh, formidable parce que là en fait, la scène, c'est juste après que Tess est en train de faire son bandage, donc déjà voilà. Toi, Linou, tu l'as pas vu, mais je pense que Brian et, et, et Emma, vous avez vu le changement. Déjà, s'ils disent euh, au tout début de, du pilote, non, du, de l'épisode 2, euh, quand ils trouvent euh, la première femme infectée à Jakarta, ils disent que tout de suite, on ressent un changement d'attitude avec de l'agressivité. Et là, pour la première fois, on voit Tess un peu agressive envers Joël, euh, un petit peu... Voilà, un petit peu euh, euh, ou même lui, bah, du coup, il la laisse un petit peu tranquille, il va voir, il va voir Ellie, euh, donc nous on, avait, euh, nous, on savait déjà ce qui allait se passer, mais on, on comprenait, euh, mais du coup, c'est vrai qu'après, quand Joel a retrouvé euh, Ellie sur le toit, il faut savoir que dans le jeu, c'est exactement les mêmes scènes, c'est-à-dire que les mêmes plans de caméra, les mêmes dialogues, quand Joel arrive sur le côté, quand après, on les voit de dos, quand on les voit de face, quand, Ellie, quand Tess arrive, quand Tess commence à descendre, puis euh, Ellie descend, puis Joël descend avec le petit coup de d'œil sur la montre euh, que Sarah lui a offerte et après juste le plan. Enfin voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment plu parce qu'en fait, pour moi je trouve qu'il y a un, un, un parfait... Euh, un parfait équilibre Genre ils sont pas tombés dans le, dans le côté simple De reproduire quasiment toutes les scènes Pour plaire à tous les fans Je trouve qu'en fait il y a juste 3-4 scènes essentielles Qui reproduisent à l'identique et qui le reproduisent super bien Et moi c'est ça qui, qui me plaît vraiment énormément comme le musée euh... Oui Brian Non ouais j'allais dire euh, ce qui est cool c'est qu'ils reprennent Les dialogues à l'identique ouais. Qu'il faut reprendre parce qu'il y a des dialogues qui sont juste... Euh... Mythique. tellement parfait pourquoi l'échanger le you, you can deny that view c'est très bien faut le garder euh, la scène est top après là ça va être mon côté chieur mais j'avoue que je préfère la scène dans le jeu parce que je trouve que la luminosité avec le soleil qui se lève et tout il y a un côté poétique qui est beaucoup plus ouais. euh beaucoup plus prononcé alors que là c'est en, en plein jour ça, ça, ça manque peut-être un tout petit peu de cachet ça va en reparler parce que vous allez voir au fil des autres épisodes euh, moi j'ai été un peu déçu sur certaines choses où il y a des fois les, les heures et tout ne sont pas respectées et du coup pour moi je trouve que dans le jeu c'est beaucoup mieux qu'on on en reparlera euh, mais toi du coup au niveau de cette mise en scène Linou qui n'a pas vu le jeu et tout est-ce que tu il tu... y a des choses qui t'ont un peu plus dérangé ou pas plus que ça non, pas plus que ça. Justement, j'ai trouvé les décors vraiment incroyables. Il euh, y a un moment où, en fait, euh, je fais un rapport avec l'épisode 1, où tu as euh, Sarah qui, est dans, euh, euh, qui sort du bus. Non, elle est dans le bus et elle voit, elle voit euh, la ville. Euh, bah, C'est encore, euh, encore tout à fait normal. Et ça fait vachement écho à l'épisode 2 où tu as ce... En fait, elle voit deux tours, il me semble, Sarah. Et dans l'épisode 2, tu vois les deux tours qui sont effondrées. Effondrie. Et euh, j'ai fait une connexion entre les deux, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le monde d'après. Donc j'ai trouvé ça très cool, les décors sont vraiment incroyables. Euh, ça m'a fait, fait penser à Je suis une légende, ouais. euh, mais en, en, en beaucoup plus beau pour le coup. Euh, donc j'ai été, euh, été vachement convaincue, parce que souvent, dans les films ou séries apocalyptiques, c'est peut-être un peu trop parfois, c'est euh, euh, un petit peu too much. Et là, pour le coup, bon, bah, oui il euh, y, y a beaucoup de changements, mais euh, tu, tu, tu vois que ça a été bombardé, et tu sais pourquoi ça a été bombardé. Donc les décors sont incroyables. Euh, et moi, c'est plus au niveau de, du, jeu, euh, du jeu entre les... Euh, les liens qui sont en train de se créer euh, de façon assez très subtile, je trouve, entre les personnages et surtout entre euh, Ellie et, et Joël. Il y a vraiment un truc qui m'a marqué c'est que lorsqu'il marche, il y a vraiment Ellie qui regarde Joël pour capter son attention. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Je, je, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on dirait un peu chien et chat, mais en même temps, elle le pique et en même temps, elle regarde comment il va, il va réagir. Et lui, c'est pareil, il, il, il, est, il le dit, il hein, enfin, faut la tuer parce qu'elle est infectée, etc. Mais en même temps, il a l'air protecteur avec elle, il regarde comment elle réagit, etc. Et j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper attachant, et ça m'a dit que c'est fait penser à une relation euh, père finalement. Alors mmh. que c'est le deuxième épisode, quoi. Il ouais, y, y a un côté très protecteur, et euh, ce que j'ai aimé dans la scène de bibliothèque, c'est le moment où ils sont... Euh accroupis et qui font le tour de l'espèce de petits meubles. Euh, je, trouve, ouais. je trouvais que ça renvoyait au jeu où quand tu as Joël et Ellie qui sont en couverture, tu as toujours Ellie qui est, des fois se met vraiment entre le mur et Joël. Et je, je trouvais que c'était bien, bien vu d'essayer de reproduire ça pour montrer que Joël, derrière Césaire, un peu du ⁇ j'en veux pas euh, ⁇ bah dans, dans, sa, dans sa gestuelle, dans sa manière d'être, c'est un, un peu le papa ours en fait. Exactement. Et, et c'est vrai, moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire qu'on voit que le, le caractère des personnages sont... Sont, sont respectés et c'est cool que Linou les, les a aperçus parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont perçu, même dans les fans, à quel point il y a cette petite subtilité où ils essaient de se chercher du regard, ils essayent, euh, tu vois, que Ellie essaie quand même de rendre fier Joël dans, dans, dans, ses, dans ses agissements, même si elle est dans le déni total et qu'elle avouera jamais. Euh, on le voit quand même par exemple quand la scène où Tess part en éclaireur et qu'ils sont que tous les deux, elle joue avec son couteau, mmh. tu vois que Pedro, Joël essaie de faire un pas avec elle. Euh, tout de suite elle met un stop en mode bah, j'ai appris ça à l'école du cirque, bon bah là, du coup ça s'arrête, mais elle du coup elle essaie de revenir en mode bon ok, mais lui on voit qu'il veut pas trop parler de lui non plus, euh, Ellie elle, elle a toujours son petit caractère farouche. Genre quand il lui explique que, que, que, que Tess vient de, de Détroit dans, dans le Michigan, elle lui fait « c'est bon merci, j'ai déjà été à l'école, je suis pas con enfin, voilà On sent qu'il y a quand même cette, cette relation un petit peu où on se, on se renifle, en mode voilà on, on, on, on, veut, on, veut, on veut un peu se rapprocher l'un de l'autre, mais on a notre ego, que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc c'est cool de, de voir qu'ils euh, arrivent à le mettre en place parce que ce qui me fait très peur dans cette série, c'est que justement ça aille très vite et qu'on ait un peu du mal à ressentir l'émotion. Euh, parce que mine de rien, voilà, comme on dit dans le jeu, le jeu dure euh, 16-17 heures, là la série va faire 9 heures à tout péter, allez 10 heures à tout péter, donc j'ai peur en fait que des fois ça aille un petit peu trop vite, euh, donc très bien. Euh, petite question donc du coup sur le traitement des infectés, parce que du coup, euh, là aussi ça va être très intéressant de confronter euh, bah, nos avis à nous et celles de Linu, parce que, euh, en fait, pour le moment, le traitement des infectés dans la série est et assez à l'opposé de ce qu'on a dans la série. C'est-à-dire que là, par exemple, déjà, le fait qu'il y ait, comme on l'a dit, les espèces de tentacules dans la bouche, euh, ben ça, on ne l'a pas du tout dans, dans, dans, dans le jeu. Et euh, là, il y a un moment de, de l'épisode de, de qui m'a vraiment dérangé, en fait, c'est quand justement Tess a terminé son, son tour d'exploration, euh, et que du coup, Joël et Ellie la rejoignent, et qu'on a cette vue avec genre une horde d'infectés qui sont en train de bouffer euh, ensemble là, et qu'elle explique que justement ils sont tous connectés, etc. Et moi ça, ça m'a énormément dérangé parce que euh, on n'a pas du tout ça dans, dans The Last of Us, que ce soit le premier ou le deuxième. Euh, de mémoire, je sais même pas si on a une seule horde. Il arrive que des fois on ait une dizaine, une quinzaine d'infectés parce que bah, tout simplement c'est un groupe qui a été infecté ensemble, euh, mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment une horde comme ça. Euh, mmh. Et donc du coup, euh, le fait qu'ils soient tous connectés et donc la mort de Tess avec tous ces infectés qui arrivent, euh, moi ça m'a un petit peu dérangé. Surtout à la fin quand l'infecté découvre Tess euh, qui s'approche tout doucement d'elle, tout calmement et qui lui fait le baiser de la mort. Euh, moi ça m'a particulièrement dérangé tout simplement parce que justement j'ai l'impression que ce qui faisait la force de The Last of Us c'est de, de traiter une sorte d'histoire d'infectés, de, de, de, de zombies, mais différemment de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Genre en mode, euh, bah c'est quand même différent, rien que le, le, par le côté artistique avec, avec les claqueurs, mais aussi par le côté euh, où, bah justement, c'est pas des ordres, euh, c'est peut-être des, des, des, des cas isolés, etc. Et là, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans, dans Je suis une légende, war War Z, Days Gone, etc., de, de toujours ça. Euh, toi, du coup, comment tu le perçois, linou toute cette, cette infection, ce, ce cordyceps, cette, ce lien entre les irrites, entre comment tu le perçois, est-ce que pour moi ça te dérange ou pas euh, alors, Pas du tout, euh, justement, euh, moi j'ai trouvé que l'explication, enfin quand euh, Tess explique euh, si tu euh, si tu marches sur un, tu les réveilles tous, euh, pour moi c'est un petit peu une préparation paiement, tu te doutes, en fait pour moi ça, ça, ça vient allumer un bouton tension parce que du coup tu redoubles encore plus d'attention sur les pas qui font tu te dis « Ok, s'ils marche sur euh, un seul champignon, euh, ça y est, c'est parti, ils vont, faire, ils vont se faire attaquer ». Donc du coup, ça, ça, ça augmente un peu la tension et, et la peur, tu, tu fais vachement attention à tout. Et par contre, pour la fin, euh, je l'ai vu d'une autre façon, parce que tu as vraiment cette scène où euh, elle lui dit euh, ben « Vas-y, euh, barre-toi, euh, je suis infectée de toute façon, donc euh, voilà ». Euh, et je m'attendais justement à ce qu'il l'embrasse. Je me suis dit, bah, il va l'embrasser il va une dernière fois. Enfin, tu vois, une marque d'attention, une marque d'affection, quelque chose. Et il y a un tel, du coup, contraste avec le dernier baiser de la mort avec un infecté, justement. Et moi, j'ai trouvé ça justement parfait parce que je me suis dit, wow, ça, ça, ça, ça relève encore plus le côté froid et, euh, et détaché et glacial de, de Joël. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super, super intéressant. Parce que je me suis dit, bon, bah, finalement... Puis elle lui dit, ouais, je te demande pas de, je t'ai jamais demandé de m'aimer en retour, etc. Et finalement, le, son dernier baiser, ça sera avec euh, un infecté et ces espèces de, de tentacules qui sortent de la bouche, qui vraiment, enfin, je trouve ça dramatique et, euh, et franchement assez triste comme comme mort, mais euh, du coup euh, assez intéressant. Ok, très bien. Du coup, avis de Brian et, et Emma. On va commencer avec toi, Brianne. Qu'est-ce que tu penses du traitement du, de de l'infection dans The Last of Us Alors je suis partager parce que je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de coller un peu plus à la réalité dans le sens où dans le dans le monde réel les champignons de ce type ou même certains arbres peuvent communiquer entre guillemets de cette façon euh, par va vase communiquant comme ça en tout cas dans certaines zones si un arbre qui a des racines qui s'étend sur plusieurs euh, dizaines, centaines de mètres dans le sol. Euh, c'est pas mal euh, comme ça a été souligné pour renforcer la tension euh, que si tu as, as le temps d'installer dans un jeu mais tu ne pourras pas l'installer de la même façon euh, dans une série de 9 heures parce que tu n'auras pas les séquences de gameplay avec les sports etc donc en soi ça me dérange pas euh, surtout que c'est assez bien expliqué euh, il me semble que c'est euh, au début de l'épisode 1 on essaye de te préparer en quelque sorte au fait que bah, on a. Même, même si je vois le rapprochement avec Days Gone et ce que tu as dit, c'est pas vraiment des zombies qui essayent de, de tout bouffer, il y a vraiment une volonté de, de se répandre en fait, de, de répandre le cordyceps partout. Euh, donc ça c'est pas mal. Ce qui m'a dérangé à la fin, c'est que si je comprends l'idée du, du baiser, entre guillemets. Euh, J'ai trouvé, enfin, euh, la mise en scène m'a un peu gêné. Euh, je ne sais pas si c'était euh, l'acteur qui était infecté, et tout, mais il y avait un côté très, très malsain, un petit... comme s'il y avait une tentative un peu de chip de vouloir reproduire la métaphore un peu du, du viol, comme ce qu'on peut avoir dans Alien de, de Ridley Scott, et, euh, et, et le coup du briquet euh, qui s'allume pas. Euh, je trouve que c'est Mmh. voilà C'est on le fait, qu'il va s'allumer le briquet au dernier moment. Moi j'avais envie de lui dire, mais arrête de t'exciter sur le briquet, t'as 150 grenades au sol, fais-en péter une, ça aura le même résultat. Euh, encore une fois, dans le jeu, c'était plus subtil, t'avais la porte qui se fermait, coup de feu, t'avançais dans le bâtiment, et quand t'arrivais à l'étage, tu voyais ce qui était arrivé, donc c'était froid, c'était chirurgical. Et, et le corps euh, et le corps de Tess euh, au sol, c'était, moi je préfère cette façon de faire, euh, sans, sans cliché, mais c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à, à soulever de l'épisode. Parce que oui, donc pour, pour expliquer à Linou, dans le jeu en fait, euh, ce n'est pas les infectés qui arrivent mais les membres de la FEDRA, donc euh, les, les, de, de, de, les militaires, et donc du coup euh, tu as un camion d'une dizaine de militaires et donc Tess dit à Joël et Ellie, bah, barrez-vous par derrière, euh, moi je vais les retenir ce que je peux. Et donc, en fait, Joël et s'enfuit s'enfuient euh, par, par une porte, mais on reste dans le musée, on... enfin, il reste dans le Capitole, et en fait, on entend les coups de feu, on entend les échanges de, de fusillades, et en fait, on est obligé de passer par l'étage, et quand on arrive à l'étage, en fait, on voit ben, quelques militaires morts et le corps de Tess morte, et les militaires qui nous poursuivent, et en fait, on doit s'échapper du Capitole. Donc, c'est et... vrai que dans le jeu, c'est complètement différent, cette scène-là. Toi, t'en as pensé quoi, Emma Cette scène, précisément... Euh... Je reviens un peu bri euh, Brian sur euh, l'approche de l'infecté mmh. avec Tess. Et la mise en scène, elle, euh, ouais, il approche vraiment tout doucement. On ne sait pas en fait ce qu'il va faire. Moi, je me suis dit, il va lui, euh, dessus. Il va, il va lui en mettre une autre couche. J'ai pensé ça au début. Et puis, euh, elle est... le jeu d'acteur est incroyable. Et je euh, l'ai regardé, moi, l'épisode euh, à 6h du matin avant d'aller à la fac. Je regardais une quête <rire> Alors, moi qui adore les métaphores, euh, j'ai pas, euh, étrangement, j'ai pas vu la métaphore, en fait, avec le baiser, du coup, que tu évoquer Mais, euh, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est Et là, je me suis dit, mais pourquoi euh, Pourquoi Et après, j'ai lu des avis. Et j'ai repensé à cette scène. Et en effet, quand elle parle à Joël, euh, comme quoi, ben voilà, elle, fait que, euh, elle, elle aimait, lui, ben, il ne sait rien. Et quand on voit le, le baiser final en fait avec l'infecté, en fait, c'est joliment fait. en fait enfin, je, je pense je... que c'est ça, la bonne interprétation. Oui, parce euh... qu'en plus, on, on rappelle que c'est quand même Nel derrière. Oui. Et ce qui est important avec Neil et ce que j'adore dans son travail, c'est que, ben, comme je vous dis j'adore tout ce qui est métaphore et tout. Et lui, il est extrêmement fort pour, pour faire passer des messages et tout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et en effet, je pense que cette scène-là, c'est pour montrer. Je, la je, je de pense Joël. aussi que, que Linou a vu juste. Et que cette, ouais. moi aussi, j'ai vu pas mal de. Et ce que j'ai pas vu au moment de, de l'épisode, mais qu'après coup. Et oui, c'est vrai que l'échange avec Joël et tout, de se dire au final. Bah, j'ai envie d'un dernier baiser avant de partir et que bah elle a pas, elle l'a eu mais finalement pas dessus qu'elle voulait horrible. Euh, oui c'est horrible tu ouais. vois c'est et ça montre ça montre le l'homme le, le, le, le, qui est Joël en fait qui qui, qui finalement euh, on, on, on s'y attache mais euh, on va pas se mentir, ça reste pas quand même un super gars hein. euh, ouais. on rappelle qu'il abandonne quand même une famille au bord de la route parce que bah, il a pas envie de les prendre en autostop euh, là on voit qu'il est très dur envers Tess, qu'il est très dur envers Ellie, qu'il s'ouvre pas, bon après est-ce qu'on peut lui en vouloir, c'est aussi un homme brisé mais bon, il a abandonné une famille de, au bord de la route avant d'être brisé quand même donc voilà, c'est quand même pas non plus euh, donc c'est vrai que euh, c'est dur euh, mais, mais c'est quand même habilement fait euh, votre, votre ressenti, donc, ressenti on l'a dit au début de l'épisode, enfin au début de quand on a commencé à parler l'épisode 2, globalement séduit, euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses, donc Brian, tu nous as bien dit euh, ce qui, ce qui t'a déplu encore une fois, mais est-ce que toi du coup Linou, dans cet épisode 2, t'as des choses qui t'ont déplu Non, pas du tout. Je, franchement, euh, je crois que j'ai même envie de me le refaire l'épisode avant d'avoir euh, le, le, le 3 qui le 3. va arriver. Euh, bon, après, il y aura un peu moins de surprises, mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement, tellement, tellement de détails que j'ai envie de, tu vois, de, de, de suranalyser chaque scène, parce que euh, je trouve que un... l'écriture est vraiment parfaite, euh, la mise en scène est parfaite. Euh, non, franchement, je, je, je, je vais essayer de réfléchir, mais je vois rien qui m'a déplu. Je pense, pense qu'au niveau <rire> des détails, euh, rien que déjà nous, euh, à la fin, il faut savoir que le briquet de Tess... Euh, en fait, c'est le briquet qu'il y a dans un autre jeu Naughty Dog, en fait, d'un autre personnage. Donc on en est là, on est dans ce, dans ce niveau de détail. Euh, c'est vrai que Neil Druckmann, comme on l'a dit, il, il, est, il est hyper bon là-dedans, Naughty Dog sont hyper bons là-dedans. Donc à mon avis, il a... je pense qu'il y a même des, des références qu'on qu n'a pas vues. Donc, Mais, euh, qui... Même au niveau des, des détails de mise en scène, parce que du coup, Linou m'y euh, a fait penser en parlant de tout ce qu'on pourrait analyser dans l'épisode. Moi, il y a un plan que, que j'aime beaucoup dans l'épisode. Euh, qui dit beaucoup de choses euh, sans rien dire. C'est euh, le plan où tu as euh, Ellie dans la lumière, dans cette espèce de, de zone hein, avec de la végétation. Où elle est dans la lumière, ça dit quelque chose sur son personnage, sur ce qu'elle représente avec les informations qu'on a. Et que la lumière, elle touche un petit peu euh, Tess, ce qui présuppose un peu du chemin de réflexion qui est en train de faire thèse qui commence euh, elle à accepter euh, l'éventualité de ce que peut être Ellie, et Joël qui lui est, est totalement dans l'obscurité, il n'est pas du tout encore touché par cette lumière et j'ai trouvé que c'était un plan, un plan plutôt cool. D'ailleurs oui, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la deuxième mort sur délire, Ellie qui se fait mordre de nouveau, euh, ça dans le jeu on l'a pas, dans le jeu elle se fait pas, parce que pareil, ouais. dans le jeu pour expliquer à Linou en fait il y a des sports, euh, et en fait c'est comme ça vraiment que la contamination se fait euh, et ils ont choisi en fait de ne pas l'intégrer dans la série et en fait c'est là que Joel comprend vraiment qu'Elie est immunisée, parce que justement lorsqu'il fuit du Capitole ils sont dans une station de métro où là il y a des sports et Ellie arrive à respirer sans masque et c'est là que Joel se dit ah et là je pense que du coup ils l'ont fait mordre justement pour que Joel commence à se rendre compte là, par rapport à ça euh, mais du coup dernier point que je voulais aborder avec vous et après je pense qu'on aura bien fait le tour là de ces. On en est à 50 minutes d'émission, on aura bien fait le tour de ces deux épisodes, le traitement de la musique. De la musique et du thème de The Last of Us. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi Linou de la musique, que ce soit celle du générique ou des petits thèmes qu'on peut entendre euh, par ci par-là je vais pas être très originale, mais euh, j'ai adoré. <rire> J'apporte, euh, je, je, je trouve que la, la musique euh, et l'ambiance euh, sonore et musicale d'une série ou d'un film est super importante. Euh, et là, rien. Bah, alors la première fois que j'ai vu euh, le, le générique du début, j'ai tout de suite été. Euh, j'ai eu cette impression de. C'est assez euh, poétique en fait, je trouve. Euh, et en même temps, un petit peu, un petit peu mystérieux. Et là, j'ai vraiment cette scène, euh, bah, justement, quand, il, quand ils discutent tous les deux, donc euh, Ellie et, euh, et Joël sur le, sur le toit, c'est vraiment, un, je sais pas, c'est très doux, en fait, euh, et ça fait assez contraste avec euh, bah, toute la violence, en fait, de, de, de la série. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, euh, j'ai ouais, rien à redire, c'est comme il faut. Et puis surtout, euh, c'est très, euh, très bien maîtrisé dans le sens où on ne met pas de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. On Respecte quand même les temps de silence, euh, du coup, c'est euh, très bien, c'est très, euh, très bien équilibré. équilibré. Okay. Mm. Et, et euh, toi, Emma, t'en as pensé quoi des, des épisodes des, de la musique autant dans l'épisode 1 et 2 Mais On retrouve les, les petits accords de Gustavo Santaolala qui a fait la, la bande son des jeux, du coup. Et euh, ben, voilà, euh, j'ai adoré, j'aime ai, beaucoup retrouver dans des scènes qui sont pas très importantes à l'écran. Les accords du jeu, ça, ça fait toujours quelque chose. Et je pense que le, la pépite, c'est la fin de l'épisode 2, mmh. où on retrouve euh, l'un de mes thèmes préférés de, de The Last of Us 2. L'anglais, attention, « allowed to be happy euh, <rire> <rire> », l'une de mes chansons préférées. Euh, dans, Incroyable. moment plus et euh, du coup, quand on a le, le, le plan sur Ellie, en plus, dessus, ça m'a ça fait quelque chose, j'avoue. C'est bon, dis-le euh, que t'as versé ta petite larme, on a compris. Bon, C'est <rire> <'adorerais>, <rire> ah, vrai que pour, ça nous achève hein, Fin de l'épisode comme ça ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait il y, y a des musiques de The Last of Us partie 1 Des musiques de The Last of Us partie 2 Et certains nouveaux thèmes qui sont très fragiles Moi c'est ce qui me dé déçoit un petit peu Je trouve qu'il y a très peu de nouvelles chansons En fait c'est plutôt des thèmes qui ont été un peu remaniés euh, Donc je suis un petit peu frustré là-dessus Parce que bah, la, la musique de The Last of Us est, est tellement bien Que j'attendais vraiment à avoir de nouveaux morceaux Là finalement je crois qu'on en a eu peut-être un ou deux nouveaux qui me disait rien Et les autres ont souvent été un petit peu retouchés euh, Toi Brienne, t'en penses quoi de, de, de, des thèmes Des musiques de, de la série Je veux pas être original Non plus, mais moi j'adore le travail euh, De Gustavo, euh, Santo, Lalia euh, Que ce soit sur The Last of Us Ou euh, même ce qu'il a fait euh, avant euh, dans, dans des films tels que Babel Moi je suis content de retrouver euh, les, mêmes, euh, les mêmes thèmes Surtout que il y a euh, Dans l'épisode 1, l'épisode où, où Joël euh, et qu'il essaye de travailler un itinéraire pour trouver Tommy, armett Ça, j'ai trouvé que c'était bien foutu, le, le thème musical de, du mode multijoueur de, de The Last of Us dans, dans les menus. Euh, donc c'était cool de l'imbriquer comme ça. Et là où je suis très content, c'est que euh, les thèmes sont parfaitement imbriqués. Mmh. Parce qu'en parallèle de The Last of Us, il euh, y a un autre jeu vidéo qui est adapté en série animée, c'est Nier Automata. Qui a également de très belles musiques, mais où des fois tu as l'impression que les musiques elles sont un peu balancées en mode euh, regardez, ouais, euh, ouais, on a les on musiques on du jeu, on les met là, bien. Ouais. alors que là c'est toujours juste, et il euh, n'y a, a aucun moment où je me suis dit euh, ils, ils mettent la musique du jeu, mais ça colle pas du tout. <rire> Ok, c'est vrai que là sur ça c'est bien parce que moi c'est ce qui me j'avais peur en fait, en fait j'étais un peu indécis, genre à la fois je voulais des nouvelles chansons mais je voulais aussi retrouver celle, celle de, bah, de The Last of Us partie 1 et partie 2 donc franchement je suis très content même si voilà, ils, ils m'ont quand même remixé euh, All Gone No Escape euh, pour la mort de Sarah et ça je, je crois que je pourrais pas leur, leur pardonner parce qu'elle était vraiment trop parfaite dans le jeu, euh, mais en tout cas ouais c'est vrai que pour moi on va pas se mentir, très bon bilan euh, pour, euh, pour ces deux premiers épisodes n'est pas parfait euh, mais c'est quand même parf plus parfait que la plupart des, des séries ou des adaptations de jeux vidéo qu'on a pu avoir donc euh, voilà à de voir la suite euh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là ça fait déjà euh, 54 minutes d'émission pour les deux épisodes on est on est bien dans les temps on est, on est plutôt très très bien euh, bah, dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces deux premiers épisodes tout en restant bien entendu courtois euh, poli etc on reste dans, dans, dans, dans la vague naughty dog mag hein, comme vous savez très bien le faire on évite les spots si vous voulez spoiler à chaque fois, vous mettez en gros spoil, vous sautez quelques lignes pour ne pas euh, spoiler bah, ceux qui n'ont pas fait les jeux comme euh, Linou, euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, qui ont quand même voulu ou je ne sais quoi, mais voilà, on essaye de minimiser au maximum. Merci Brian et merci Linou euh, pour votre participation. A la semaine prochaine, du coup, pour, euh, pour un petit débrief de l'épisode 3, si vous en avez envie. Euh, merci à toi, Emma, également. Euh, et merci à tous aussi de nous avoir suivis. On n'oublie pas, comme à chaque fois, le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochain épisode, bah, de, lundi matin à 3h heure française sur Prime Vidéo euh, ce sera l'épisode 3 centré sur euh, Bill hein, euh, on en a, enfin, Neil Druckmann et Craig Mazin l'avaient déjà euh, abordé donc moi je peux vous garantir que ça va faire parler euh, comme il se doit donc j'ai hâte d'en débattre avec vous, sur cela prenez soin de vous les amis et euh, ben, on se dit à très bientôt, salut à tous